De groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été liquidés dans les zones des colonies de Tabavka et perchotrav de la région de Kharkiv. Au cours de la journée, plus de 30 militaires ukrainiens, deux chars, deux véhicules blindés de combat et trois voitures ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, les tirs d'artillerie des formations du district militaire central et des forces aéroportées ont vaincu les unités du 80e ASO aéroporté et de la 71e Brigade Jäger des forces armées ukrainiennes. Dans les zones des colonies de Grigorovka et cas du Donetsk République Populaire. En outre, un groupe de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes, qui opérait en direction de la colonie de Chipilovka, a été détruit. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à plus de 50 militaires, 4 véhicules blindés de combat et 2 camionnettes. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut, en coopération avec des unités des forces aéroportées, avec le soutien de l'aviation de l'armée, des troupes de missiles et de l'artillerie du district militaire sud ont développé un succès en direction de la colonie de sol de la République populaire de Donetsk. Plus de 70 militaires ukrainiens, un char, 5 véhicules blindés de combat et quatre véhicules ont été détruits dans la journée. Dans la direction sud de Donetsk, des unités de fusiliers motorisés du district militaire oriental et des marines de la flotte du Pacifique ont infligé des dégâts de feu aux positions des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vodiane de Brovoli et Prochistovka de la République Populaire de Donetsk. De plus, dans les zones des colonies de novo et au nord de Shevchenko, deux groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Dans la journée, plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et quatre camionnettes ont été détruits dans cette direction. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie de groupe de troupes ont frappé deux dépôts de munitions dans les zones des colonies de Gorniak de la République Populaire de Donetsk. et Région de Zaporozhye, ainsi que 118 unités d'artillerie des forces armées de l'Ukraine dans les positions de tir, la main-d'œuvre et l'équipement militaire dans 123 X-District. Au cours du combat de contre-batterie sur les positions de tir, les éléments suivants ont été détruits. Système d'artillerie M777 fabriqué par les États-Unis dans la région de la colonie Volchansk, région de Kharkiv. trois obusiers devins dans les zones des colonies de Cherbakovka dans la région de Kharkiv, ainsi qu'Olovka et Dilivka dans la République populaire de Donetsk. Deux obusiers automoteurs de Estrakassia dans la région du village de Vasiliovka, République populaire de Donetsk. Obusiers des 30 et obusiers automoteurs de s dans les zones des colonies de Novodmitrovka dans la République populaire de Donetsk et Gulliépol, région de Zaporozhye, Dans les zones des colonies de Kirovsk en République populaire de Donetsk et du Spenovka dans la région de Zaporozhye. Des stations de combat de contre-batterie fabriquées par les États-Unis en TPQ-36 et en TPQ-50 ont été détruites. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont détruit quatre véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Brestovoe, ovoe les aliments de la République populaire de Lugansk et Pavlovka de la République populaire de Donetsk. En outre, sept requêtes des systèmes de lance-roquettes multiples Imarevilka ont été interceptées près de la ville de Berdiansk, dans la région de Zaporozhye, et de la colonie de Novice dans la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 372 avions, 200 hélicoptères, 2880 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles anti-aériens, 7511 chars et autres véhicules blindés de combat, 982 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3828 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8040 unités de véhicules militaires spéciaux.